Amen amen. amen amen et cet après-midi la ma après avec tout le respect ma main, a maman jeni non maman maman pour... <classes> Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu. Amen. Soyez le bienvenu de Dieu et bénis. Amen. Chroniques. Des chroniques. Chapitre 20. Nous allons lire du premier verset jusqu'au cinquième verset. Le livre de des chroniques. Verset, chapitre 20, du premier verset jusqu'au dernier. Du premier verset jusqu'au cinquième verset. Un bon un béni. Amen. Après cela, les Moabites et les Moabites, accompagnés de Moabites, marchèrent contre jo, Josaphat pour lui faire la guerre. Allez, on va. Doucement, allez. On, lui a la on va annoncer à Josaphat. On oui, vient oui. annoncer à Josaphat. Une foule nombreuse d'avance contre toi. Dans ma version, c'est écrit En disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, oui. Depuis l'autre côté de la mer, depuis mm -hmm. la Syrie, et ils sont déjà euh, à Taton c'est ça? ça? ça? Mm, c'est-à-dire à, à Gédi. Josaphat eut peur. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Judas mm -hmm. Les Judéens se ressembl euh, ressemblèrent. Mm -hmm. Judas s'est pour... régné, oui. Pour supplier l'éternel. Mm -hmm. C'est même de toutes les villes et de Judas, l'eau pour chercher l'éternel. Josaphat s'éteint debout au milieu de l'assemblée du Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'éternel, devant le... devant le nouveau parvis. Amen. Prenons place. La Bible nous dit dans deux chroniques 20 la Bible nous parle d'une histoire d'un roi qui s'appelait Josaphat et ses ennemis cherchaient à lui faire la guerre quand je lisais cette histoire dans le verset 2 on dit que on vient qu'il y a une multitude nombreuse qui vient pour te faire la guerre. Roi Josaphat, dans une nouvelle au yo, que Batoumoko Sangani, peuple Moko Basangani, quand il a appris la nouvelle qu'un peuple s'est réuni, pour pour le combattre. Et lorsque c'est ce qui m'a plu, Bible Lobby, la Bible nous dit Josaphat s'est disposé à chercher l'éternel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. <rire> Première des choses que ce roi avait fait, il a eu premièrement la peur. Quand il a appris la nouvelle que Batouba Sangani, il a pris la nouvelle que les gens se sont réunis pour. Il a eu peur. Et après avoir eu peur, il s'est disposé pour chercher la face de Dieu. Deuxième des choses, la Bible nous dit, à réunir peuple naïe. Il a réuni son peuple pour invoquer l'Éternel. Pour invoquer l'Éternel. Notre thème d'aujourd'hui c'est la puissance de la prière d'ensemble. La puissance de la prière d'ensemble. Dans ce contexte que nous venons de lire, quand Josaphat a su nouvelle Oyo, Quand Josaphat a appris cette nouvelle. Trois armées moko bazoya verrier pour ba bundisaier, trois armées venaient vers lui pour le combattre. Josapha a yoki ko ba na ko bangue ko tikati na ye. Josapha a eu la peur. Deux, trois armées bazoya verrier que trois armées venaient vers lui. Josapha a tali té kazala ki roi. Il n'a pas regardé qu'il était roi. Quand tu peux ko lo ba, je peux dire ce trois armées qui se réunissent. Et roi de, de Juda Et tant que roi de Judas. Malgré la peur. Malgré la peur. Il a cherché la face de Dieu. Il a prié Dieu. Il a demandé l'intervention de Dieu. Il a demandé l'intervention de Dieu. Devant ses ennemis. Prière Sa prière était bonne devant Dieu. Mais et Mais cela ne suffisait pas. Josaphat, il s'est senti limité. Connaître le mythe n'ayez, la prière au qui pour la victoire. Il, il a montré le mythe de la prière qu'il qu a fait contre ses adversaires. Ami qui t'ici, il s'est apaisé. À samedi, si peuple n'ayez, il a réuni son, peu peu et son peuple, paix à Sengi Baboune là, ensemble. Et il a demandé à, à ce qu'il prie ensemble pour l'Éternel. Évoquer l'Éternel. Frères, nous sommes. Par Situation, sont nous nous, nous sommes pourtant nous orgueilleux nous à des situations qui nous, nous arrivent. Malgré. Où nous nous vivent, malgré ce que tu, tu vis, malgré malgré tous les combats qui arrivent dans ta Mais le monde, Mais vu que tu, tu es te sens capable, tu tu tu tu tu tu ne vois non. pas l'importance de s'assembler à bateau, bas ça mais là ensemble dans l'assemblée de Dieu. Au monde n'a quand même pas que situation dans moi, ce que ils ne vois pas que ma situation si elle ne marche pas Mais celle qui été n'a comme participer aussi, il faut que je participe na ma réunion et ma prière et ensemble. À des réunions, des prières d'ensemble. Mon frère laisse-moi te dire aujourd'hui Peut-être toi dans ta vie Tu te vois, tu es bien Mais dans ta famille Il y a des gens qui souffrent Avec des maladies Avec des maladies qui te demande de te lever? De commencer la prière avec ensemble. Avec ceux qui prient pour faire une prière d'ensemble Mais vu que toi tu connais beaucoup, Ça ne te dit rien. Or à l'église. Nous avons des programmes, des prières. J'ai dit Journée d'enseignement et puis ça ça journée journée. Et, euh, ça prière de Ça m'a dit samedi Il n'y a ça pas de prière, de oh, prière mon de de Mais toi, tu ne te fais pas voir Mais tu as des problèmes Il y a des gens qui chèrent Je il y a des personnes que tu connaisses et d'autres. Mais qu'est-ce qu qui t'empêche que de, de et de, venir de, la de, la de, la de, de ensemble pour ensemble, pour crier ensemble. Oui. Le roi Josaphat n'a pas regardé sa royauté. À, à supérieur, il n'a pas Il n'a pas regardé qu'il était supérieur. Mais il a demandé l'aide. Mais il a demandé de l'aide dans la prière. Dans la prière. Il a demandé son peuple, il a demandé de, son se peuple réunir, de se réunir pour appeler l'ensemble pour appeler le Dieu de intervenir qu'il intervienne pour n'abandonner pas le marché vers le bas pour leurs adversaires. Kopusana, s'approcher ou participer. N'abat jour, y a prière Il y a une prière de des de prières dans l'église. Et apporte beaucoup de choses dans monde. Cela apporte beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Or, Or, beaucoup de gens va passer à côté. Il beaucoup y a gens qui côté de gens à La bénédiction, mais ça Ils ont l'habitude de prier seul. Quand ça Mais prière d'ensemble. la prière d'ensemble, a une puissance, est une, puissance une puissance quelconque. que quand on se réunit, peut-être, le don que mon frère. a dit Toi, tu ne l'as pas. Donc, cette situation Donc, cela demande. Mais au passé. Quand qu on accompagne, que Dieu participe. On va prier et ensemble la l'église. Prier ensemble à l'église et qu'Amunayouanne soit solution pour que ton problème trouve une solution. Prier ensemble et révéler la La prière d'ensemble nous révèle beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Oh, à de fois, nous ignorons que nous ignorons des fois. Bible lobby La Bible nous dit, ici, qu'un bateau Là où deux trois personnes sont réunies. C'est dans le livre des Matthieu 18, 19 à 20. Et si Sangani, là où deux personnes sont réunies, ils prient et implore Dieu. Dieu exauce la prière de ces personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Roi Josaphat. Le roi Josaphat. Il est venu vers lui. Il venu vers lui. Ce n'est pas lui qui a cherché cela. Mais trois armées, Mais trois armées sont réunies contre lui. Ils sont venus vers lui pour le combattre. Et le roi Josaphat, quand il a entendu cela, il s'est disposé dans la prière. Mais il a aussi demandé de l'aide à son peuple. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies. Nous ne les demandons pas. Et ça, la situation, que tu traverses. Ce n'est pas parce que tu as péché. Mais. Peut-être, que tu as Il y a un problème. Leurs le oui, tout meilleur du bossone nayo. Quand Isosse n'a été ôté le Tu demandes à ce que tu te lèves. On looka et longi l'ensemble. cherche la face de Dieu. Nayo moko no kaka kate. Non de toi demain. Au pousse on a dans l'assemblée. Mais que tu t'approches de l'assemblée. Pabo koko kosa mais ensemble. Pour que vous puissiez prier ensemble. La puissance de la prière d'ensemble. Amen. Oui. La puissance de la prière d'ensemble. Pierre, il était en prison. Pierre, il était en prison. Pierre, qui est la il a été arrêté. Pierre, Quand on l'a arrêté, on lui a enlevé la sandale, on l'a enlevé les chaussures, le la on a enlevé la ceinture, on lui a enlevé le manteau. Enlever le manteau Pierre Azalaki a Azagui enchaîné. Pierre, il était enchaîné. Bible, l'homme il a dit quoi? Bible, elle nous dit l'Église, l'Église est ici à guider pour bon de là pour. N'a pas cessé de prier pour Pierre. Amen. Pierre, la prison, Pierre en prison, mais Église, elle ne la pour n'a Pierre. Mais l'Église ah, priait pour Pierre. Pierre, t'es où t'as signé? Quand l'Église va bon de là pour n'a Pierre hier. qui a demandé l'Église de prier mais Église, ils ont dit en de en de en de en de Il y a des prières qui passent ici à l'église. Amen. Il y a des prières que nous faisons à l'église, nous prions pour les autres. Mais ello conini, et quelle est cette chose là qui t'empêche qui pour, te retient au oh, participer à ma prière de participer dans la prière d'ensemble Prière d'ensemble la prière d'ensemble et quatre de chaîne brise les chaînes prière d'ensemble d'ensemble et font la porte ouvre les portes prière d'ensemble et d'ensemble et longue dans la victoire Les gens de ce monde disent que, que un seul doigt ne peut pas laver tout un visage. Même si tu es là, pas tu es là devant, devant le robinet et commencer et à laver le, le visage. Et pour laver le visage. C'est la même chose pour l'église. C'est la même chose pour l'Église. N'abrutis-moi pas, exemple, quoi avancer t avec une seule personne? L'autre de Dieu n'avancera pas. Et aussi la prière n'aio, cela demande la prière. Et aussi la collyamuni n'amususu et la prière de l'autre pour toyer bakopeli sango ensemble pour moto et pour pouvoir allumer le feu ensemble. Prière d'ensemble. La prière d'ensemble. Et ça mais monde, monde, à des grandes choses dans nos vies, dans nos Quand on prie ici à l'église, Quand on prie, Avec la prière que toi tu fais. Et la kaba porte n'a bande personnes a eu. qui ne sont même pas avec toi. Ensemble, la prière d'ensemble et puis ça a des l'opportunité de la vie de la vie de la vie de la de la prière d'ensemble la prière la vie de la vie de la ensemble la prière d'ensemble et... Ah. Et, ah. eh. et la prière pour ensemble. la que la stérile la Amen. Amen. Enfin, être... la prière d'ensemble. ensemble. Expliquez qu'il maladie même et ensemble. Et c'est factez... againe... la... mais... la... qui si ça quand même Prière d'ensemble. ensemble. même génération, À cause de a prière oh yo la Ta famille est en train d'être sauvée. Josaphat, le roi Josaphat s'est <traise> levé et a demandé de l'aide. <coughs> au peuple de Juda parce se sentir parce qu'il s'est senti que na avec sa sœur et il faut que son pote l'Éternel des armées. l'Éternel des armées. La puissance de la prière d'ensemble. La puissance de la prière d'ensemble. Pierre Nabologo. Pierre en prison. Pierre déchaîné et lié pardon. Pierre le... Pierre lié. Mais à cause, il y a prière. À cause de la prière d'ensemble. À cause, il y a prière, il y a église. À cause de la prière de l'église. Pierre s'est libéré. Pierre s'est libéré. Sam baptiste dit en couche, aye mon Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre parce que l'église est là à la quitter. Parce que l'église n'a pas dormi. L'église est là qui on a tout le temps que mais elle pas dans le pour de Pierre à la libérer pour que Pierre soit libéré. Nabobo inayo. Donc ta vie. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ah. Malgré ça, la ignorance. Malgré que tu fais l'ignorance, mais au-dedans de toi, tu sais que pas telle chose ne marche pas. Bien aimé, qu'on continue à cater la position. Ne continue pas seulement dans ta position. Dégenero toglu ba tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des programmes à l'église, il y a des programmes à l'église où <lits> Esozela <de Madagascar> you obtenement, où y a temps pour que tu te lèves pour au pour, toko ka pou pelisa ensemble pour que l'œuvre de Dieu puisse, à à puisse prier ensemble, au toko ka pou pelisa ensemble pour te nikambu na yo esoa solution pour que ton problème trouve ensemble la nayo moko na ndako. Le fait que tu pries c'est bien, c'est <comes 'un> <soul> bien. Mais, mais La prière de ton frère est ça mieux. Et mieux. Quoi des fois? Parce que des fois, tu oses à au oui, je comprends. On nous demande, tu prie, tu dis oui, je prie. Mais mais tu pries quand tu te lèves le matin Pour quelques minutes, Seigneur merci. Pour quelques minutes Seigneur. Aussi, Seigneur merci Le soir aussi Seigneur merci Le soir aussi Seigneur merci La prière de tu ne finis pas ta prière Tu dors Mais quand tu viens te réunir avec les autres a moment, en ce moment, en on se distrait te réunir avec les autres Mais tu ne fais de ça la prière Cela t'empêche de dormir cela te pousse à prier. Les Cela te pousse à t'avancer à encore plus. des fois quand tu pries chez toi. quand tu pries chez toi, t'es dit que Dieu m'a écouté. Oui, Oui, il t'a écouté. Mais il y a ensemble. Mais il y a d'autres prières dans ce monde. On peut être sept. Tous ensemble. ensemble en train de prier. Mais il n'écoute qu'une personne. Et à travers cette personne, Que nous autres allons être sauvés. La puissance de la prière d'ensemble Amen. La puissance de la prière dans sang. Et pour nous, porte la puissance, la, la tout ça a des fois, pousse une personne d'aller vers l'avant Et il la cela pousse et ça Mais, Mais à cause de tôt. participer à ce culte ils ont à dire à Dieu Bien aimé dans dans le Seigneur le roi Josaphat. Le roi Josaphat a de aide demander de l'aide à son peuple. Toujours dans le livre des deux chroniques 20. Toujours dans le livre de deux Chroniques 20, nous lisons du 13e verset jusqu'au 17e verset. 13e jusqu'au 17e. Je lis au nom de Jésus. Tous les jidéens se tenaient debout devant l'éternel, y compris leurs jeunes enfants, mm -hmm. leurs femmes et leurs fils. Mm -hmm. Alors l'esprit de l'éternel reposa au milieu de l'assemblée, mm -hmm. sur Jazaziel, mm -hmm. fils de Zacharie et descendant des Benajah, mm -hmm. Jéiel et Manatia, Matan, Matania. C'était un lévite, un descendant d'Assaf. Chaziel dit Soyez attentifs vous tous judéens et habitants de Jérusalem et toi roi Josaphat voici ce que dit l'éternel n'ayez pas peur et, vous ne, et ne vous laisserez pas effrayer devant cette foule nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu demain Descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tih et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, Sortez à leur rencontre et l'éternel sera avec vous. Amen. Amen. amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit lorsque Jida a commencé à prier, oui. Dieu les a répondu. Amen. Oui. Josaphat. il, il s'est humilié, il s'est rabaissé il a demandé de l'aide à son Maintenant peuple. peuple, et dans son peuple de pour prier. L'Éternel les a ré répondu. L éternel l éternel les a répondu, à et bango. Dieu Je les a répondu à cause, à cause de la prière et ensemble de la prière d'ensemble. Zambé a au roi Josaphat. Dieu a répondu au roi Josaphat. Bible lobby, la Bible nous dit, Jacques, Asiel, Jacques Asiel a commencé à prophétiser pour le peuple d'Israël. A commencé à prophétiser pour le peuple d'Israël. A commencé à prophétiser pour le peuple, peuple de Juda, Pour le peuple de Juda. A dire que. Bitumba la, la, nous. Seul qui combat, combattra la puissance de la prière d'ensemble de <rire> Vu qu'ils se sont réunis comme une seule personne devant Dieu. L'Éternel les a répondu. les a répondu. La Bible nous dit Quand Dieu se lève, tous nos ennemis se dispersent. Tous nos ennemis se dispersent. Amen quand Dieu se lève dans ta vie quand Dieu se lève devant ton problème ce problème qui te dérange te lâchera ah. à cause de la prière d'ensemble à cause de la prière d'ensemble. Dieu les a dit, ce n'est pas vous qui allez qui vous. C'est contre, ben contre vos ennemis. C'est moi qui vais combattre ces personnes qui sont devant vous. Puissance et prière prière ensemble. Et apporter la victoire à le peuple. Et apporter la victoire dans roi. Et apporter la victoire roi. A la, vi là, là, qui nous nous, la victoire au monde. Et ça Quand elle arrive dans ta vie. Tu as la peur qui entre en toi. Un jour, un jour. Un exemple que je vais donner. Un jour je suis allé à l'hôpital. je suis arrivé chez le médecin. Après Après les examens. Avant, réponds que tout était bien, normal. Avant, il m'a dit que tout était normal. Et tant quand a pris décision, bon Et quand j'ai pris la décision, je m'étais dans ma situation je fatigué. Mais si les gens n'avaient qu'un rendez-vous, que dit que ça, le rendez-vous, je vais y aller quand pour a commis, la réponse. Quand je suis arrivé, le médecin, m'a répondu, m'a dit. il m'a dit, il eu, vieillir. Les ovaires ont vieilli. nouvelle Quand j'ai appris cette nouvelle, non, il passe Cela m'a attristé, Je le la question dit le à moi Cela veut dire quoi mes ovaires ont vieilli abis, là, non Il m'a dit non, il ah, 18 Il y a 18 ans y des gens de qui sont pareils, ils ont des ovaires vieillis. <coughs> quand je suis sortie, J'ai commencé à prier par Maintenant, ah, le biname bon vert en est solution sous donc il y a pas Donc ça, donc il ou soit dans ou soit la eh, eh, fécondation mais la mère portait Mais Situation de de là, là. en train de Ma sœur m'a appelé. ni pas est pas mais le est Il n'y a mais pas le pas Et maman Il y de Maintien, on ne dit pas médecin parce que c'est dit qui voit la traitement, a fécondation Maintenant le binôme de non, il peut rien faire, parce que est vieillir. Maman le binôme habitué. C'est quand vous voulez pas parce que message qu'on soit qui le message que j'avais réellement et c'est qui fort tellement qu'elle était qu'il était fort et désespérant qu'il n'aille. cela m'a désespéré il n'y avait plus de solution parce que le médecin a dit parce que les analyses d'une personne est désespérée cela m'a désespéré mais on a quand je suis arrivée à la maison j'ai dit à mon mari rendez vous médecin lobby. le médecin m'a dit que mes, mes ouverts sont oubliées, il n'y a plus de solution. J'ai tout expliqué. Il y réponse à Dieu. Écoute oui. sa réponse. Pourquoi tu vas là-bas Pourquoi tu vas là-bas Qu Qu'est-ce là Qu que tu vas chercher là-bas Si tu es tiens confiance à yo, J'ai déjà dit. J'ai confiance Amen. à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. la suite, la réponse à sentir qui me m'a quand j'ai écouté ce qu'il m'a dit, a a je, suis, je commence à me dire pourquoi, pourquoi j'ai pleuré, pourquoi je suis allée là-bas C'est bon, je suis là bas. Ah, ah, c'est bon, pas lui qui donne des enfants. Par là, c'est pour ça qu'il n'aille pas. Cela m'a poussé pas, à, à chercher encore plus la face de Dieu. Avant je priais toute seule. Mais quand on a message Quand j'ai eu ce message, la part cela, partagé ce à partager ce problème avec d'autres personnes. Concernant de aide, de l'aide à d'autres personnes de prier pour moi. Moi, je suis ici en. Mais ça n'a pas tout et il y a des gens à l'étranger qui prient. Un moi. jour, je suis passé à dans le téléphone. Un jour, À Il a commencé à me dire. Mais je te cherche. Je dormais. Dieu m'a révélé pour la situation. Dieu m'a révélé concernant ta situation. À cause de la prière. À cause de la prière. Quand je priais tout seule, Dieu n'avait pas touché d'autres personnes Mais quand j'ai ouvert ma bouche j'ai pu voir mon problème à porter problème nous un soutien Dieu d'autres personnes et ça même, la pasteur aimait, euh, il y a même le pasteur aimé nomasi il prie parents. aussi pour moi il prie aussi pour il moi il, il, il y a, a, y a tout tout fait tout fait tout bien compris tous les, les deux ma pasteur m'a été tellement impelé il y avait tellement de qui pour des jeunes et prières et ça même m'a bande comme Soussou il y a deux personnes qui priait uniquement pour ma situation et après et après et les gars sous m'a Quelque temps après, après avoir reçu une nouvelle Réponse allez, quand vous avez dit que vous avez dit La vous avez que vous avez dit Mais quand avez tant on a porté du matin. Je de suis toujours à Est-ce est ce que tu ne pas? Alléluia. Amen. Est-ce que ma prière n'arrivait pas Est-ce que ma prière n'arrivait pas vers Dieu? Mais mais na Mais moi, tu les suffisant. Et bande ben, Amen. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui dans ta vie à des fois ba déclarer que aux âmes malades de malade, songolo. ba est maladie solution exacte mais le col larger... que... a eu au il qui pas la Tu te dis si je viens église, problème à l'église, ils vont se, se qui pas problème à la l'église, Non, non. Mais qui ça le roi Josaphat? Humilie-toi comme le roi Josaphat. Ramène ton problème à l'église. Mais groupe prière. Ramène ton problème dans le groupe de prière. Que les autres puissent prier pour ton problème. Josaphat, a problème. Josaphat n'a pas regardé sa royauté. les si si armées les attaquer, est mais vous venez les. Venez. Les, les, venez. les choses qui se passent dans ta vie. Tant que vous église Donc tu les emmènes. les Demain, ne pense pas parce que aujourd'hui tu es que Situation que nous tu encore C'est le seul problème qui amènera un problème grave à tes enfants ou à tes frères. malédiction Certaines malédictions, comme tu tu la de la famille. Est-ce que c'est toi qui as signé ce pas Mais ce sont nos ça, ça ce sont nos arrières. Ce sont eux qui ont fait du mal. Aujourd'hui, ne pas nous formons, disons, commençons à couper les liens. Pourquoi tu en reprends Pourquoi tu les coupes Parce que, Parce que ce n'est pas toi qui as fait ça. Mais nous, sommes tous ensemble. ensemble. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui payes. Et ça, il y a certaines maladies qui sont déclarées incurables incurable. ou héréditaires. Ce qui est c'est qu'il y a des enfants, et après les enfants, enfants jusqu'à je ne sais où. qu'on continue la situation Tu ne peux pas continuer dans cette situation. Ce qui me moi, mon enfant. Si la Bible dit venez, venez à moi, à moi avec vos fardeaux. Avec vos fardeaux. Moutupende est gentil boy. Une personne si gentille. Moutupende a bon lingoboy. Une personne si tellement il y a les tambours Il n'a pas regardé le. Quand il y pas regardé là. Alléluia amen. Mais moi, y a pas Amen Amen ce problème. Amen. Alors, problème, -ce Je, donne ce problème -ce Je donnerai du repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, y pas Amenez amen. cela à moi. Là, <coughs> vous déchargez lui, <coughs> et lui vous déchargera. <coughs> Le roi Josaphat. Le roi Josaphat. Il a compris. Ce qui, si, si t'es cité, je ne minimis pas. aide Tout ça, la prière d'ensemble. Enfin, ils ont crié ensemble. Ce qui va te attaquer. Si ces gens viennent nous attaquer, les gens mourront. Et ça sera le peuple. Il a demandé l'aide. Il a demandé de l'aide. Et, et, les amis, et quand ce peuple s'est levé, ils ont prié. La puissance de la prière d'ensemble, la puissance de la prière, s'est manifestée. Cela a ramené la joie, et mis la victoire, a ramené la victoire, et paix, la grâce, a la paix. et le la et et et verset 13 verset 13 jusqu'au 17 verset. Le, le, peu le peuple de Juda. Le peuple de son épée pour aller pour Mais l'Éternel lui-même, lui le Vu qu'il est. à De victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen. La puissance de la prière d'ensemble. Amen. que nous sommes là bas. Quand tu pleures, na Les amis qu'on a grandi ensemble. comment la situation nous souffre. Malgré que, tu dans la photo. malgré que tu habites en France, malgré que, malgré que tu travailles, malgré que tu as une maison, mais tes amis, quand tu regardes leur, leur situation, <coughs> elles ne sont pas semblables à la tienne. Situation de dans le réseau ne même pas dans nous. Peut-être ils ne sont pas des chrétiens. Mais, mais Ils sont plus loin que toi. Peut-être Peut-être tu loues une maison. À mais ton ami habite dans une villa. <coughs> Ou qu'ensemble qui cherche Dieu, oh il y a qu'à l'église qui vient à l'église. Pourquoi situation est souffrante? Pourquoi ta situation ne change pas? Parce que aux hommes du dimanche. Parce que tu es quelqu'un de dimanche. Quand les gens se réunissent, je dis toi. tu es chez toi. Quand les gens se réunissent, toi tu es chez toi. Toi tu es chez toi. Après et après demain les choses n'avancent pas. Après tu te dis dans Il n'y a pas d'onction. Comment tu veux que ta situation puisse changer ceux qui ont encore de la prière, ceux qui ont encore Si tu ne t'avances pas, n'assemblent si là où les autres. Mais ma Ramène ton problème. Dis à ton problème, Dieu est capable de de Peut-être que a oh Mais Mais à travers la prière du frère qui est à côté de toi. Dieu peut descendre et te bénir et tu peux profiter de cette bénédiction. La puissance de la prière d'ensemble. Amen. La prière d'ensemble La prière d'ensemble c'est une arme sûre dans notre combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons aller le lire à la maison. C'est dans le livre de Romains 15, 30 à 31. Amen. La prière d'ensemble, c'est une arme sûre dans nos combats spirituels. Amen. Ephésiens 6, 18, 20 lire aussi à la maison. B. La prière d'ensemble, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Ah, ah, ah. Genèse 4, 26. Genèse 4, 26. C. La prière d'ensemble, c'est crier à l'Éternel. Puissant 3, 5. La puissance de la prière d'ensemble brise les chaînes. Amen. Pierre était libéré. Ce n'est pas parce qu'il était Pierre. Non. C'est à cause de la prière d'ensemble. C'est à cause de la prière de l'Église que Pierre il était libéré. Amen. cela qui n'a sandal n'est pas notre côté évangélique Pierre qui était avec ses sandales pour aller évangéliser mais ce là qui va sandale mais il les a enlevés Pierre cela qui n'a ceinture n'a rien n'a sa ceinture Oui c'est la vérité qui est la vérité la parole la parole cela qui sous la ceinture va naître il avait plus la parole en lui il avait plus la parole en lui. Pierre, c'est qui n'a manteau n'aille. Pierre, qui a. Oui, c'est là qui l'a couvrir hier. Qui le couvre. Qui est la presse, la présence de Dieu. Qui est la puissance de Dieu. Qui est le Saint Esprit. Mais malheureusement, il a manteau. Mais on l'enlevait son manteau. On a passé situation. On manque au moment manque. On commence désespéré. Tu traverses une situation compliquée. On t'a mis l'animation boyer. Tu as regardé devant. Permettre une mire, la Simamire, solution mille. exacte, il n'y a pas de solution. Tout va l'ongolio, ils t'ont tout enlevé, tout va Botolio, ils t'ont tout arraché, et on t'a emprisonné. Tu es emprisonné. Malgré tous rassemblés, malgré tout que tu pries et sollicites, mais il y a pas de solution. Malgré tous rassemblés, malgré tes prières, il y a toujours la mort, il y a toujours la Malgré tous rassemblés, malgré tes prières, il y a toujours les combats, toujours le Malgré tous rassemblés, malgré tout que tu pries, il y a pas d'avancement, il y a pas d'avancement. Malgré tous rassemblés, malgré tout tu pries, ces rien n'avance. Mais l'église est là. Tous les jeudis. Tous les jeudis. on se réunit pour prier. Quand on il y a aussi les enseignants. On ne fait pas que prier, oui, aussi il y a des il juste une heure pour que pour que tu viennes prier pour ta vie pour ta situation pour, pour ta situation mais tu ne viens pas comment n'a comment tes problèmes vont disparaître Le roi Josaphat est ici à Sengitay il a demandé de l'aide puissance et à prier ensemble la puissance d de la prière. Et si vous avez Faire en sorte que Dieu descende ah, mais ma pour emmener la solution devant ses adversaires. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. N'attends plus que les épreuves viennent dans ta vie. Pour, pour, que, participer. pour que tu participes. Avec prière et ensemble, d'ensemble, ce qui se passe à l'église. Tant il y moule, c'est le moment que tu te lèves. Tant il y ça un programme, quand on donne le programme. Il y a une veillée d'église, participe à la veillée de l'église. Dans ma programme, il y a prière, participe à programme de prière, participe. <coughs> Le temps, nous comme une amour. nous un dit. Tu ne peux plus être distrait. Mais on comme une vitesse. Peux pas que la, ensemble. la prière d'ensemble. <coughs> Et ça a demandé quand la ramène des grandes choses dans la vie d'une personne. Prière d'ensemble, prière d'ensemble. Maman, monsieur, c'est mon gomme, mon abonnement. Nous venons d'avoir un nœud. Certaines choses arriveront dans ta vie comme dans un rêve. Petit Pierre, comme Pierre, tant en janvier, quand l'ange lui a dit Mets tes sandales, mets tes sandales, mets ta ceinture, mets ta ceinture, mets ton manteau, mets ton manteau. Suis-moi, suis-moi. Pierre a naguère Pierre, c'était un rêve. Oh, c'était la réalité. Oh, c'était la réalité. L'ange n'a compris rien. L'ange n'a compris. A ouvert lui la porte. A du il a sorti jusque dehors. Et tant m'a dit que Pierre. Quand il a laissé Pierre. Pierre a compris okay. Pierre, il a compris que ce n'était pas un rêve. À cause de la prière. À cause de la prière d'ensemble. Parce que l'Église priait. Parce pour que l'Église priait. Pierre, Pierre. l'Église demandait la faveur de Dieu. L'Église de Dieu pour Pierre. Ceux qui ont participé, participer Ceux qui ont pu s'intégrer dans si la prière d'ensemble ça nous a le la vie <coughs> <Manu coughs> <coughs> Et nous <anu saluab coughs> sommes dans la dans rêves Quand tu racontes aux gens oh, oui, oh, C'est la réalité, oui et la réalité. Les gens seront étonnés <coughs> Et nous les gens seront étonnés la puissance de la prière d'ensemble la puissance de la prière d'ensemble et à libérer, de libérer le peuple de Juda. la puissance de la prière d'ensemble la puissance de la prière d'ensemble et ça lie peuple au à ce que le ce peuple à ah, cela taille fort de mon côté en on va faire un effort à ce combat Romains 15 premier verset Romains 15 premier premier verset le le le dit Bisso toza nous qui sommes forts soutenir à eux soutenir aoba faible devons soutenir ceux qui sont faibles ta prière na ta prière et que ça la été fera on sont bien, bien aimer na yo bon na can église viens na église puisse être sauvé commencer à participer commence à participer commencer à venir commence à venir yakana a yo yakana problème na ramène ton problème za Dieu est là pour donner la solution. Dieu est là pour donner tout ce dont tu as besoin. Ma prière est la tienne. La et que ça l'ait été de Dieu. Dieu, ce pris, Dieu. Amen. Amen. à Yonanga. La et que ça l'ait été baptisé. Les l'église au Prière à Yonanga. Et que ça l'ait été l'église et permettre ah, Alléluia. La puissance de la prière dans son puissance de la prière toujours la victoire. Ramène toujours la victoire. Ramène la joie. Ramène la joie. Ramène à la sécurité. Ramène la sécurité. La protection. La protection. La délivrance. La délivrance. L'élévation. L'élévation. Le succès aussi. Le succès aussi. À cause de la prière d'ensemble. À cause de la prière d'ensemble. Du moment où nous allons sauver, ta famille sera sauvée. Tes enfants seront sauvés. Les enfants seront sauvés c'est un succès, Tous tes problèmes seront un succès. Poussa, ah. ah. Approche-toi. Ah. Dans le programme de l'Église. Dans le programme ah. de l'Église. Commence ah. à participer. Commence à participer. Même ah. Ramène ton problème. Dis à l'assemblée. Dis ah. à l'assemblée. Le monde de l'ensemble. Nous allons prier ensemble.